Merci à tous d'être là déjà pour assister à la dernière conférence de la matinée. On va faire vite, je pense que tout le monde a faim. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Worker PHP avec Messenger et Systemd. D'abord, je me présente rapidement. Moi, c'est Loïc Pira. Je suis développeur chez Jolly Code depuis quelques années et je travaille au quotidien avec PHP, Symfony et tout l'écosystème qui va avec. Et de temps en temps, je fais un peu de front avec du React, du TypeScript et souvent aussi un peu d'Ops, souvent inconceible. Sur Twitter et GitHub, vous pouvez me retrouver sur le pseudo Pirec. Et voilà. Euh, pour terminer à propos de moi, j'ai quelques passions, comme prendre des photos avec mon drone, faire des road trips en vélo euh, l'été euh, pendant plusieurs semaines, ou encore tout ce qui va toucher au bricolage et électronique, euh, comme par exemple faire un système au travail pour appeler l'ascenseur quand on n'a pas son badge, ou encore pour passer euh, le bonjour à son patron. Mais ça c'était la partie marrante de la conf. Euh, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler de worker PHP. Euh, la première question qu'on va se poser c'est c'est quoi un worker PHP eh bien, globalement, ça va être juste un processus PHP qui va tourner en dehors de votre, de votre serveur web, en dehors de votre logique HTTP. L'idée, c'est d'avoir du code qui tourne à côté de votre application en asynchrone. Le but, ce qu'on cherche à faire, c'est retarder tous les traitements qui ne sont pas nécessaires pour, pour répondre à vos clients. Par exemple, vous avez un utilisateur qui s'inscrit sur votre site, vous voulez lui envoyer un, un mail de confirmation de création de compte. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le mail tout de suite avant de lui répondre que sa demande a bien été prise en compte. Euh, donc dans les cas d'utilisation les plus classiques qu'on a pour, pour les workers, donc on va voir tout ce qui va être envoi de mail. Euh, si vous avez de la logique, euh, par exemple des, des, des calculs un peu lourds à faire, ou alors si vous avez de la logique qui requiert de faire plein de requêtes à votre base, euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire dans un worker. Nous, on a souvent des documents euh, Elasticsearch à réindexer quand on a de la, des données qui changent en base, et du coup, pareil, on fait ça souvent avec, euh, avec des workers. L'intérêt de, de mettre en place des workers, c'est qu'on va avoir une logique métier qui va pouvoir être un peu encapsulée, qui va être un peu autonome, ce qui fait que s'il y a un souci pendant l'exécution de, de ce worker, euh, on va pouvoir avoir un système qui retry automatiquement, euh, euh, par exemple, si vous, avez, si vous interagissez avec une, une API euh, tierce et que pendant un moment cette API elle est, elle est plus fonctionnelle, euh, avoir un système de retry automatique, ça va permettre de, bah, de réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que l'API en face réponde. Euh, pour cette conf, je me suis inspiré d'une application que j'ai développée à la base pour moi, euh, mais qu'on utilise du coup euh, quasiment au quotidien un joli Code. C'est une application de monitoring du REL, euh, comme il en existe pléthore sur internet, mais ça m'amusait de, de, de recréer une et de voir. Euh, euh, de voir comment ça marchait et ce qu'on pouvait mettre en place dedans. Euh, L'idée principale de cette application, c'est d'avoir des notifications Slack en temps réel, dès qu'il y a un souci sur une de nos urls, euh, que ce soit des projets clients, des projets internes, voire même des projets persos. Euh, et ce qu'on va chercher à, à voir aujourd'hui, donc ça va être un fonctionnement ultra simplifié, euh, c'est juste d'avoir un cron qui va tourner toutes les minutes, qui va exécuter une commande Symfony. Et cette commande, euh, c'est elle qui va demander le check d'une url de manière asynchrone. Et pour ça, on va utiliser premièrement euh, Messenger. Donc Messenger, c'est quoi C'est un composant Symfony qui est, dispo depuis de, qui est sorti en 2018, donc ça fait pas mal d'années qu'il est là. Il est sorti avec la version 4.2 de Symfony. Et globalement, ce composant, euh, il va permettre d'envoyer des messages d'un côté. Donc un message, c'est ce qui va représenter une logique métier. Et de l'autre côté, on va avoir un handler qui va s'occuper de exécuter le code qui va bien pour, faire cette, pour traiter ce message et faire la logique correspondante. Donc un message dans Messenger, c'est simple, c'est juste une classe PHP. La seule contrainte qu'elle a, c'est qu'elle soit sérialisable. Si Et dans notre cas, on va faire un message qu'on va appeler « Check URL euh, ». Ce message, il va avoir juste une propriété URL, ça va être l'URL à monitorer. Et une fois qu'on a ça, il faut qu'on fasse le handler. Le handler, ça va être un service Symfony assez classique. On va juste lui mettre un attribute addMessageHandler. message handler. Donc c'est les nouvelles annotations natives de PHP 8. Donc on lui, met, on lui rajoute cet attribute et on va ajouter une méthode invoke avec un paramètre qui va être type inté avec le type de notre message. Et juste avec ça, en fait Symfony va comprendre que quand il y a un message de type check URL qui est envoyé, alors automatiquement, c'est ce handler qui va être appelé. Euh, si on regarde le code du handler, là on a vraiment un exemple ultra simpliste, ça va juste faire une requête HTTP à notre URL et ça va loguer le, le status code de la réponse. Une fois qu'on a ça, on va simplement faire une commande qui va dispatch euh, ce message. Donc, on instance un le message, on lui passe l'url à monitorer, donc là, dans notre exemple, http://localhost/test, et euh, ce message, on va le dispatcher dans le, dans le bus de Messenger. Et si on exécute cette commande, euh, on voit bien que le, le, le handler a été appelé et on a notre log euh, qui apparaît. Sauf qu'en fait, euh, ça c'est bien ça marche, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir d'un côté euh, de la logique qui empile les messages dans une, dans une file d'attente, et de l'autre côté, le worker qui va dépiler les messages au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'avoir un traitement asynchrone. Euh, et dans Symfony, on a plein de transports qui sont supportés nativement euh, pour faire ça. Euh, si vous utilisez RabbitMQ, par exemple, on a un transport à MQP. Euh, c'est possible d'utiliser Redis, c'est possible d'utiliser plein de choses. Euh, nous, nos cas, on va utiliser Doctrine. Alors, Doctrine et votre base de données, en tant que telle, ce n'est pas un système de file d'attente. Et du coup, pour. Euh pour avoir, ce que, pour avoir le comportement qu'on veut, en fait, ce que fait le transport doctrine, c'est qu'il va créer une table euh, dans votre, euh, dans votre euh, base de données. Et c'est dans cette table-là qu'il va empiler euh, tous les messages. En fait, un message avec une ligne de la table. Du coup, euh, nous on va configurer euh, notre transport pour utiliser euh, Doctrine. Donc, on va utiliser la deuxième ligne. On va configurer la barre d'environnement message transport DSN avec doctrine de default. Le default, ça veut dire juste qu'on prend la, la connexion doctrine par défaut de votre application. Ensuite, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est de créer un transport. Donc Ça ça on va, euh, ça se fait avec la configuration Messenger Transport. On va l'appeler Async et on va lui passer la variable environnement qu'on a configurée à l'instant. Deuxième chose à faire, c'est de configurer le routing. Et le routine, en fait, c'est ce qui va permettre de, dire, de faire comprendre à Symfony que quand on a un message de ce type-là qui est envoyé, alors il doit l'envoyer dans ce transport. Donc dans notre cas, on veut que le message à check URL soit envoyé dans le transport async. Et si on lance maintenant la, la, la commande Messenger Consume avec le nom, le nom de notre transport async, ben en fait, cette commande-là, elle va tourner de manière infinie et elle va attendre que des messages soient envoyés dans le transport. Et dès qu'il y a un nouveau message qui apparaît, elle va le prendre, elle va le traiter, elle va, faire le, elle va appeler le handler correspondant et elle va se remettre en attente de nouveaux messages. Et donc ça, en fait, c'est notre worker. Euh, sauf qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que qu'est-ce qui se passe si on lance ça en prod, euh, si on lance juste ça en prod et qu'une erreur intervient dans notre worker, euh, si le worker il crash, comment on fait pour le relancer, comment on fait pour euh, qu'il soit tout le temps, euh, tout le temps fonctionnel. Et pour ça, on va utiliser SystemD. Système D, euh, si on regarde le, le site de Système D, ça nous dit que c'est un ensemble de composants pour Linux. Et en fait, euh, globalement, c'est un gestionnaire de service. Et c'est le premier processus qui va être lancé quand on démarre la machine. Et c'est Système D qui va démarrer tout le reste de l'OS. Pourquoi on utilise Système D euh, En fait, il y a plusieurs alternatives. On pourrait utiliser AirUnit, on pourrait utiliser Supervisor. Il y a peut-être des gens qui ont déjà utilisé. C'était un classique il y a quelques années pour faire ce qu'on veut. En fait, l'intérêt de Systemd, l'intérêt principal, c'est que c'est un standard dans la plupart des distributions Linux. Si vous utilisez Debian, euh, Ubuntu, euh, Red Hat, vous avez déjà Systemd sur votre machine. Alors, il y a beaucoup de critiques autour de Systemd, notamment le fait que ça fasse trop de choses, que ça réécrive des, la logique qui est déjà dans le kernel Linux. Euh, il y a plein de gens qui reprochent un peu la toxicité de certains devs euh, Systemd. Bref, c'était pas tout rose, loin de là. Ça n'empêche qu'actuellement, c'est déjà probablement déjà installé dans votre, sur votre machine, donc autant l'utiliser. Un des avantages de système D aussi, c'est que euh, on peut l'utiliser sans être administrateur sur la machine. Il y a un système de user unit en fait, qui permet de déclarer ses propres services euh, sans avoir à être root. Ce n'est pas ce qu'on va faire dans la suite, mais c'est bon de savoir que, que c'est possible. Euh donc, notre but, c'est que ce soit Systemd qui, qui gère nos, nos, notre worker. Euh, et pour ça, en fait, dans Systemd, on a une notion d'unit. Une unit, c'est une ressource, c'est un objet Systemd qui fait une tâche, qui contrôle un matériel, euh, qui démarre des sockets, bref. Euh, Systemd gère plein de types d'units différents. Nous, on va faire qu'une unit de type service. C'est euh, les unités les plus classiques euh, pour justement démarrer des services sur la machine. Un autre truc intéressant dans systemd, c'est qu'il y a une notion de dépendance. Par exemple, si votre unit, vous avez besoin qu'il y ait d'autres units qui soient démarrées avant, c'est possible de le spécifier dans la configuration. Cette configuration, justement, donc il y a plusieurs emplacements standards pour la, pour la placer. On ne va pas tout détailler, mais en gros, il faut juste retenir que nous, la config, on va la mettre dans /etc/systemd/system. Et cette configuration, justement, ça ressemble à ça. Donc là, il y a plusieurs choses à noter. La première, ça va être le nom du fichier de configuration. Donc le worker, messenger, forum, phpservice Ce nom-là, il est important, c'est en fait, ça va être le nom de l'unité, et c'est par ce nom-là qu'on va référencer euh, notre service euh, dans les commandes qu'on va lancer après. Donc le point service, il est important, c'est ce qui permet de dire à SystemD que euh, c'est une unit de type service. On a d'autres parties qui sont intéressantes. Euh, on a la configuration exec-start, ça, c'est la commande que systemd doit lancer pour démarrer notre worker. Et sur 4 en fait, c'est juste la commande qu'on lançait tout à l'heure, le Messenger Consume. Euh, on a une aussi une partie qui est importante, c'est la partie euh, qui dit à Systemd ce qu'il doit faire quand, le, quand votre service il est stoppé ou quand il se euh, cache. Là, nous, on va lui dire que. Et euh, avec restart always, on va lui dire de toujours démarrer le service euh, bah dès lors que dès lors qu'il y a un crash ou dès lors qu'il qu se stoppe. On va lui dire d'attendre une seconde entre chaque redémarrage pour euh, pas spammer le système. Et on va aussi configurer un timeout avec timeout sec. Ce timeout il est assez important et il est utilisé à deux, à deux moments. Le premier c'est au démarrage quand on, déma quand on demande à système d de démarrer notre service. Euh, si au bout de ce timeout, donc dans notre cas on a mis 300 secondes, si au bout de ce timeout le service n'a toujours pas démarré, alors systemd doit considérer, euh, doit considérer que le, notre service a un souci et du coup il va le redémarrer. Deuxième moment où le timeout il est important, c'est quand on demande à stopper un service. Euh, quand on demande ça, Systemd va informer le service qu'on veut le stopper, il va, demander, il va, il va lui envoyer un signal d'interruption, ce qui va permettre au, au worker, au service, de terminer son traitement en cours, euh, de terminer proprement, puis de s'arrêter. Si jamais, au bout de ce timeout, le worker, le service, n'a toujours pas terminé, alors là, Systemd va, euh, va tout simplement killer le processus. Donc là, on met une valeur qui est assez importante, c'est justement pour si jamais vous avez un cas où vous avez un message qui prend un peu de temps à, à, à être processé. Du coup, en laissant 300 secondes, normalement, en théorie, vous avez largement le temps de terminer le traitement de ce message. On a une autre partie qui est, qui est importante c'est la configuration start Limits. Là, ici, on va dire en fait que si on, en, notre service démarre plus de 5 fois en moins de 20 secondes, alors SiteMD euh, doit considérer qu'il bah, y a un souci, euh, clairement le service n'arrive pas à démarrer, et du coup, euh, passer euh, cette limite, ce n'est pas la peine de, de continuer indéfiniment. Du coup, SiteMD va, va arrêter de redémarrer le service. Donc là, le service ne sera plus up. Pareil, c'est toujours dans l'optique de ne bah, pas spammer, euh, alors qu'il y a clairement un souci qui ne va pas se réparer tout seul. Une fois qu'on a notre unité de configurer, là, il ne nous reste plus grand-chose pour qu'on ait notre worker qui puisse tourner en prod. La première, bah, ça va être de démarrer le service, tout simplement. Donc Ça ça se fait avec la commande « systemctl start » avec le nom de notre unit, Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le worker messenger forum -php .service. Et une fois qu'on fait ça, c'est bon, on a notre worker qui tourne en prod et qui sera démarré tout seul euh, s'il crash. Il y a un autre truc auquel il faut penser, c'est d'activer le service. En fait, par défaut, si la machine redémarre, tant que le service n'est pas activé, euh, bah, il ne sera pas démarré automatiquement au prochain reboot de la machine. Donc pour ça, ça se fait avec la commande systemctl enabled, le nom de notre service. Et une fois qu'on fait ça, euh, même si il y a un reboot de la machine, du coup, on aura bien notre worker qui sera démarré euh, correctement. Si jamais vous faites des modifications dans votre unit, il euh, faut bien penser à informer systemd qu'il y a eu des modifications sur une des units et qu'il doit recharger toute sa configuration. Ça, ça se fait avec la commande systemctl daemon-reload. Donc du coup là normalement on est censé avoir notre service qui tourne et si on fait un système TTL status le nom de notre unit, on voit bien l'état actuel de notre service on voit qu'il est actif, qu'il est en train de tourner. On peut voir depuis combien de temps il tourne, depuis 40 minutes dans l'exemple, on peut voir la quantité de mémoire consommée, on peut voir euh, le PID du processus principal, etc. On voit plusieurs choses. Et notamment tout en bas, on voit les derniers logs qui ont été produits par euh, notre worker. Et si on regarde bien un peu plus en détail, on voit que c'est les logs de Messenger qu'on avait tout à l'heure. Donc a priori, c'est que tout se passe bien. Et donc là, c'est bon, on a vraiment notre worker qui peut tourner comme ça en prod de manière euh, euh, safe. Quelques pro tips pour terminer. Euh, en général, on évite de laisser les workers tourner en, en continu, indéfiniment, en prod. Euh, parce que si jamais, par exemple, vous avez une fuite mémoire dans votre code ou alors dans une nouvelle dépendance, euh, bah, globalement, ça peut faire exploser la mémoire, ce qui n'est forcément pas ce qu'on désire. Et pour ça, Symfony euh, Messenger fournit plusieurs options qu'on va pouvoir euh, passer euh, à, la commande, à la commande Messenger Consume. Euh, la première, c'est euh, Limit. En fait, là, on va dire, euh, OK, euh, une fois que tu as traité 10 messages, euh, bah, tout simplement, coupe-toi. Euh, on peut aussi configurer une limite de mémoire. Euh, par exemple, si au bout d'un moment, on, euh, le worker consomme plus que cette limite, alors automatiquement, il va finir par se couper. Et on a une autre configuration, time limit. Bah, là, en fait, on va pouvoir configurer la durée maximale au bout de laquelle, euh, une fois que c'est dépassé, le worker va se couper. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que, Dès que le Worker va se couper, on a système D derrière qui va redémarrer le Worker de zéro, donc on aura un processus tout propre. Euh, un autre point à ne pas oublier, c'est quand vous faites un déploiement, il faut bien penser à couper les workers, parce que si vous ne le faites pas, en fait, le Worker va continuer de tourner avec l'ancienne version du code, et ça, forcément, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous avez deux moyens pour faire ça. Donc la première, c'est une commande euh, fournie par Messenger directement, qui est Messenger Stop Workers. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va, ça va demander à tous les workers de terminer leur traitement en cours, et une fois que c'est bon, euh, ils vont s'arrêter. Il y a un inconvénient à cette méthode, c'est que, en fait, bah, vu qu'on a systemd derrière, le worker il va être démarré automatiquement. Quand vous faites un déploiement, euh, en général, ce que vous préférez, c'est d'abord couper les workers, les laisser euh, inactifs, et faire toute votre logique de déploiement. Euh, mettre à jour le code, installer les dépendances, faire jouer les migrations, etc. Et pour ça, du coup, plus, je vous conseille plutôt d'utiliser le stop de systemd. Donc avec systemd, le stop le non d'entre Ça, ce que fait, c'est que ça va arrêter toujours proprement le, le service. Il va, euh, ils vont finir de traiter le, le message qui est en cours. Euh, et en plus, on a la logique du timeout qu'on a vu juste avant, euh, ce qui permet de, en fait, euh, dans tout cas, si au bout de 300 secondes, il n'a toujours pas terminé, alors euh, le, worker est, enfin, le système D va euh, force kill le, le, le worker. L'intérêt de cette commande-là, c'est qu'elle est bloquante. En fait, tant que le worker n'est pas coupé, le système, système D ne va pas vous rendre la main, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vraiment euh, avoir un déploiement plutôt propre, dans le sens où on est sûr qu'on a d'abord coupé les workers, et après, on peut faire toute une logique de, de déploiement. Évidemment, à la fin du déploiement, il faut bien penser à redémarrer le worker. Euh, un truc assez important aussi quand vous avez euh, du code qui tourne en prod, c'est les logs. Il euh, faut savoir qu'avec systemd, en fait, les logs ils sont gérés par un autre outil qui s'appelle journald, et pour consulter les logs euh, de votre unit, euh, il faut utiliser la commande journalctl. Euh, donc là, pour consulter les logs de notre unit, il faut utiliser sous journalctl -xfeu le nom de notre unit. Cette commande-là, en fait, ça va permettre d'afficher seulement les logs de notre unit, de cette unit-là. Euh, ça va afficher des infos en plus sur le, sur le NIT. Et enfin, ça va afficher les, que les derniers logs et ça va les mettre à jour en temps réel. Un autre truc intéressant dans systemd, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est bien de savoir que ça existe, c'est qu'il y a un système de template. En fait, ça va permettre de faire tourner plusieurs, workers, euh, plusieurs instances du même worker. Par exemple, si vous avez une file d'attente euh, avec plein de messages qui arrivent, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs workers en parallèle pour déplier plus vite plutôt qu'un seul. Euh, et enfin, pour terminer, euh, dans Symfony Messenger, il y a par défaut un système de, de retry automatique. Par défaut, en fait, si un message est en erreur, il va être essayé trois fois. Et au bout de ces trois fois, euh, bah, le message il va être ignoré. Alors, évidemment, tout ça c'est configurable. On peut configurer la logique de chaque, de chaque essai. On peut mettre un, configurer un délai entre chaque essai. Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Par contre, pour la partie où le message est ignoré, c'est pas forcément cool, parce que du coup, ça, ça masque un peu les erreurs. Euh, et pour ça, en fait, euh, dans Messenger, on peut configurer un transport un peu spécial euh, avec, la, avec la configuration Failure Transport. Et en fait, ce transport, euh, il va juste empiler les messages qui sont en attente. Euh, et évidemment, jamais les dépiler. Ce qui va vous permettre déjà bah, de voir, vous, que dans cette file d'attente, il y, y a des messages qui n'ont pas été traités, qui, ont, qui sont en erreur. Et surtout, bah, ça va vous permettre de les rejouer. Du euh, le coup, pour déboguer, ce sera un peu plus simple. Il euh, y a plusieurs commandes Symfony qui sont disponibles nativement pour euh, bah, justement travailler avec ces messages en erreur. Et voilà, on a fait le tour. Il euh, y a une application de démo qui est disponible sur mon GitHub qui m'a permis juste, principalement bah, de tester que tous mes exemples de code fonctionnaient. Euh, je ne sais pas si on a des questions, mais en tout cas, merci pour votre attention. On a le temps pour une ou deux questions euh, rapides. Bonjour, merci pour cette conférence. Euh, J'aurais une question donc, tout à l'heure. Sur, sur la fin, tu as brièvement parlé de système D avec euh, Docker. Je voulais savoir si tu avais déjà pu expérimenter la création d'un service pour système D avec des commandes spéciales Docker pour lancer par exemple un service Docker ou des containers. Et du coup, ça implique une autre question, c'est euh, pour lancer ce service qui exécute des commandes custom, ça nécessite que le service Docker soit préalablement lancé. Est-ce qu'il est possible dans la configuration de système D de prioriser ces services Alors, euh, je ne crois pas avoir parlé de Docker, et si c'est le cas, euh, c'est une erreur. Euh. <rire> euh, du coup, je n'ai pas la réponse. C'est euh... à quel moment que sur les Ok. Il y a une priorité dans les services bah, vu qu'on peut configurer les dépendances, peut-être qu'on peut jouer là-dessus. Euh... Après, une priorité en tant que telle, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il y a une autre question euh, par là-bas. Bon, bah... Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réponse à l'autre question. En fait, quand tu lances ton consume, tu peux mettre l'ordre de... du plus important au moins important, ou l'inverse, je ne sais plus, et tu peux gérer des dépendances. Par exemple, si tu envoies une commande qui contient un client, et tu as besoin que le client soit envoyé avant d'envoyer la commande, bah tu vas envoyer le client avant, et tant que le client n'est pas envoyé, tu ne vas pas envoyer la commande. Et c'est dans l'ordre des queues que tu mets dans ta commande que tu peux gérer les priorités. Une dernière question Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que Symfony propose un composant de supervision des, des workers euh... Non. Une, interfa <rire> une interface pour voir les workers qui, sont, qui tournent des choses comme ça Oui, par exemple. Je crois pas. Il euh, y a des, des outils dans le profileur probablement, pour voir les messages qui vont être envoyés. Mais euh, je crois pas qu ait, euh, que ça affiche les workers qui tournent. Je crois pas. Mais ça peut être une feature intéressante à contribuer. <rire> ok, merci. On est bon Merci beaucoup. Cool